Bonjour à tous, nous sommes le 9 mars 2021. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais regarder un peu la situation économique de ce qui se passe surtout aux États-Unis, car euh, je ne sais pas si vous le savez, mais les chèques de relance de 1 100, bah, on dit des chèques de relance, ça se trouve être le package. 1 900 milliards euh, approuvés par Joe Biden euh, s'en vient. Euh, a été accepté par le Sénat. C'est une question de temps. Il n'y a pas tout le monde qui va avoir droit au chèque aux, aux États-Unis, mais on dit que c'est un plan de relance euh, ambitieux euh, qui va se poursuivre pour essayer de maintenir euh, artificiellement l'économie. Et euh, je disais dans un article, et c'est ce que je crois, euh, <rire> c'est que dans le fond, on se trouve à être encore avec du temporaire parce qu'on n'a pas réglé le problème. Euh, euh, l'économie euh, américaine, on a brisé beaucoup, beaucoup de chaînes de production. L'économie américaine euh, se trouve à être euh, euh, morte. Là, euh, oui, il y a plusieurs secteurs qui euh, ne parviennent pas à, à, à livrer, euh, même le secteur de la construction. Euh, ce que j'ai vu, euh, les matériaux de base pour construire une maison... Euh peu importe une usine, on est en pénurie parce que à cause de la crise du coronavirus, on se trouve avoir brisé les chaînes de production un peu partout sur la planète. Et ce que ça cause, tout simplement, c'est de l'inflation. J'ai une petite piscine 12 pieds, une piscine ronde. Ma toile est finie. La raison pour laquelle je vous compte ça, c'est pour vous parler d'inflation encore. Hier, cet, cet hiver, j'avais, bon, au début de l'hiver, je elle a 10 ans, donc c'était dû pour être changé, là, de ce que je me suis euh, rappelé, le prix était à 150-160$ euh hier, je suis allé voir, on est rendu à 300, ben 200, presque 300 dollars Donc, euh, on a doublé littéralement le prix et euh, j'ai appelé à un endroit où on vend des piscines pour savoir si je pouvais avoir un, une toile de piscine de euh, 12, 12 pieds pour euh, cette, euh, ce printemps. Et non, on a dit c'est une pénurie complète. Donc, euh, euh, tout ça pour vous dire que l'inflation euh, on commence à la voir sur plusieurs items dû au fait qu'on a eu justement une, une, une briseuse de, des chaînes d'approvisionnement et aussi c'est au niveau du transport aussi qui est un vrai euh, un vrai casse-tête pour plusieurs industries, euh, le transport, euh, ben, tout ça causé par la cause de la, la crise du coronavirus, mais aussi euh, euh, on, ben, le prix des matières premières, tout est interrelié, ça c'est sûr. Mais euh, c'est aussi, euh, euh, on était en pleine crise. Il faut pas oublier qu'avant euh, la crise, la crise des ripaux, euh, ce qui s'est produit en septembre, octobre, novembre, décembre 2000. Euh, 19 avant 2020, là. Euh, on a tout simplement, euh, on était dans une situation très très précaire et ce que la Banque centrale a décidé de faire, euh, bon c'est tout simplement continuer à imprimer et là de manière massive hein, avec euh, la nouvelle administration Biden d'avoir pris d'avoir euh, choisi euh, Jack, euh, Janet Yellen euh, comme euh, au secrétaire du Trésor américain ben c'est un message très très fort et euh, on sait très bien ce qui arrive c'est que la, le gouvernement américain son main euh, main euh, liés, main à main, liés ensemble pour un même but, c'est-à-dire inonder le marché de devises, de, de monnaie. de monnaie Et la raison pour laquelle j'ai ici, derrière moi, le, le, le la monnaie numérique, on parle de monnaie numérique, ma dernière vidéo, j'ai parlé justement du, de, de, du Bill C-273, qui se trouve être un revenu de base universel, on parle pour les Canadiens. Euh, ça s'en vient un peu partout sur la planète. De quelle manière que ça va se faire euh, je ne sais pas encore mais il euh, y a certains commentaires que j'ai lus qui me parlaient justement que euh, où est le vaccin dans tout ça et euh, en tout cas, euh, je comprends tout ça le but de ma vidéo n'était pas de, de, de faire une vidéo exhaustive sur euh, le salaire de base universel sur le revenu de base universel on dit salaire revenu de base universel euh, c'est plus un revenu de base universel donc euh, c'était pas de faire un, un, une vidéo exhaustive de tout avoir les montants de tout, toute façon il y a rien de déterminé encore euh, c'est euh, pas encore euh, on parle de 500 jusqu'à 2000 par mois et euh, l'autre commentaire ben, certains commentaires un que j'ai lu et je trouvais ça quand même pertinent euh, ça va euh, favoriser la paresse et euh, je le pense oui vraiment euh, mais euh, les euh, denrées alimentaires premièrement pour quelqu'un qui euh, a pas de maison qui a pas euh, tout simplement c'est de se loger se nourrir euh, qu'il veut, qu veut faire qu'il veut faire les montants sont pas faramineux et avec l'inflation ça va être encore euh, vraiment difficile euh, d'arriver donc euh, le, le revenu de bord universel. D'un, je pense que c'est vraiment pour encourager. Euh, tout simplement, ben, on dit encourager. Excusez, je ne veux pas employer de terme là, pour... Euh, euh, c'est un, un moyen qu'on pense qui pourrait faire en sorte qu'on rééquilibrer les inégalités. Moi, je ne le crois pas nécessairement. Comme je vous dis, l'inflation va être là pour aller gruger euh, le surplus de ceux qui vont euh, euh, avoir... Euh, qui vont bénéficier de ça tout en travaillant ou l'inflation va gruger les, les pauvres encore, les, les les, ceux qui sont dans, dans, dans la, la, la dèche, qu'on on va dire. Donc, euh, non, euh, c'est ça, pour ça que je voulais pas euh, faire de polémique là-dessus, tout simplement c'était pour vous en parler, que c'est une réalité, un projet de loi qui est réel ici au Canada, donc euh, un peu partout, vu, vu qu'ici au Canada, on a vraiment un, un, un genre de laboratoire, euh, les raisons, c'est qu'on est, comme je vous ai dit, un grand pays, et euh, on n'a pas grand... Euh, euh, on, on est quand même euh, grand pays, mais avec euh, beaucoup d'espace de, de, euh, et on a encore beaucoup d'endroits qui, qui ne sont pas exploités. Donc euh, c'est ça le premier euh, euh, face au revenu de base universel. Euh, moi, je pense vraiment que ça va être relié justement au monna monnaie numérique qu'on va pouvoir créer à, à des gouvernements. Les gouvernements, avec les banques centrales, vont pouvoir créer à leur guise sans demander de compte à personne. Donc, tout simplement, euh, l'article elle-même parle de ça. Euh, je l'ai placé sur mon site. C'est un excellent article d'un blogueur. Euh, en gros, ce qui parle, ben, c'est ça, justement, les. Euh, des réserves. Ben, regardez, on va lire ça, rien que l'introduction, après je vous résumerai un peu ce qu'il parle. La dernière semaine, Jérôme Powell de la Réserve fédérale et Christine Lagarde de la Banque centrale européenne ont commenté la probabilité de mise en œuvre de monnaie numérique euh, dans les années à venir. Euh, les points positifs ont été bien expliqués, plus de transparence, facilité d'utilisation et moindre coût. Et euh, l'article n'est pas, pas en train d'éloger justement le... Le, on parle des banques européennes, l'euro qui est la deuxième grande devise sur la planète, et le dollar américain qui est la, la, la, la devise de, euh, mondiale là, qui est utilisée presque à, je pense, c'est 80% de toutes les transactions euh, sur la planète sont, sont faites en dollar américain. Donc, euh, on se trouve à vraiment avoir les deux grandes devises et euh, ici, le dollar canadien, euh, on en parle parce que, comme je vous dis, c'est comme un, un, je pense que c'est le, le, le, le, le laboratoire de la planète. Donc, euh, est-ce qu'on devrait s'inquiéter ben dans le fond, les, euh, les arguments euh, sont très très simples. Ça, ça se trouve à être justement les, euh, le fait d'avoir une monnaie numérique contrôlée par euh, les gouvernements, parce que lorsqu'on parle de monnaie numérique ici, là, euh, euh, de, euh, faite par la Fed, là, le Fed Coin. Un autre article que j'ai placé sur mon site, vous pouvez voir ça. Euh, le Fedcoin, on va appeler ça comme ça. Euh, Ou ici, c'est, euh, je ne sais pas, le CanCoin. Euh, j'ai J'ai aucune idée là, euh, est ce que ça va être le, le, le nom. Le Fedcoin, en tout cas, c'est un beau nom pour les, les Américains, mais qui ferait en sorte que tout serait absolument contrôlé euh, aux États-Unis. Et ça, c'est peut-être un danger qui est assez... Euh, euh, menaçant pour euh, euh, les États-Unis qui étaient une terre de liberté, parce que là, on pourrait contrôler tout euh, toutes les transactions, on pourrait savoir tout ce qui se passe. On n'aurait aussi euh, pas la possibilité de euh, de justement faire un peu du, euh, je dirais pas, euh, d'acheter ou de vendre librement. Donc, on est contrôlé d'une manière indirecte. Euh, toutes les taxes sont préle prélevées sur euh, peu importe les produits. Euh, prenez un exemple par un, un auto, un automobile ou un produit usagé. Euh, en ce moment, en tout cas ici au Canada, on est taxé sur, euh, si un auto est vendu cinq fois, une voiture, là, on parle d'un exemple exagéré, mais ça pourrait arriver. Euh, la, la, les taxes vont être prélevées cinq fois sur la même voiture. C'est comme ça sur plusieurs produits euh, usagés, ben, surtout les voitures, mais... Euh, euh, ce qu'on parlait aussi, on voulait commencer à taxer euh, les produits qui sont revendus, par exemple, sur euh, euh, des sites comme euh, Marketplace, euh, KDG, euh, c est, c est, ça serait effrayant. Là. Dans le fond, on retaxe un produit qui a déjà été taxé. Et pour les le automobiles, le monde automobile, ça existe. Donc, euh, c'est ça, au niveau euh, risque important, c'est ça qu'il dit en gros, euh, c'est sûr qu'on perd le, le contrôle. Et aussi, euh, la banque centrale, mais ça, c'est déjà le cas, là. Puis c'est le dernier graphique qu'on on va aller voir. La Banque centrale a déjà perdu le contrôle au Ben, contrôle où c'est vraiment volontaire au niveau de l'impression monétaire. Et c'est ça qu'ils disent dans l'article, que le, le, le type dit dans l'article, qui est très, très intéressante, que dans le fond, les banques centrales vont continuer sans demander à personne à on dit imprimer. Ce ne sera même plus une impression. Ça va être tout simplement un, une écriture comptable. On va avoir euh, euh, 100 milliards. On, on, Paye sur un bouton et 100 milliards, bonjour, le tour est joué. Et euh, de la manière qu'on pourrait euh, donner les, les monnaies numériques, on, on, on ne fait qu'automatiquement. Ben, ça, ça, je relis ça au salaire de base universel, parce que c'est dans la même veine. Là, je ne parlerai pas comme quelqu'un m'a dit au niveau du vaccin. Malheureusement, je pense qu'on on va s'en aller là-dedans aussi, être obligé de, de, de faire vacciner les personnes qui veulent... Je pense. Écoutez, je ne le sais pas. De toute façon, en ce moment, il y a beaucoup de, sur la planète de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Ici, euh, euh, dans les médias traditionnels, on dit d'une manière « Ah, les vaccins s'en viennent, dépêchez-vous, vite, euh, vous en aurez plus euh, bientôt. <rire> » C'est comme un genre de promotion euh, « Faites-vous vacciner, ah, Là, ils s'en viennent. À... » Fait que euh, je pense que c'est vraiment de la grande propagande euh, au niveau du vaccin. Et peut-être tout ça pourrait s'insérer là-dedans. Là euh, ils vont essayer de trouver peut-être un moyen de faire en sorte qu'on puisse avoir euh, ce revenu de base là si on est vacciné. Mais ça, je ne suis pas sûr, les tribunaux, ben, les tribunaux à date euh, n'a pas bougé beaucoup, là, mais euh, je pense que j'avais écouté, euh, comment s'appelle, l'avocat canadien, Julius Gray qui avait dit au niveau du vaccin, ce serait assez difficile euh, à... à, à... Imposé euh, par une loi ou une règle ou euh, une règle qui existe, donner le salaire de base universel. Et ensuite, on dit oui, tu vas l'avoir si tu te fais vacciner. Ça là-dessus, je ne suis pas sûr. Écoutez, je suis pas un expert, mais ce que j'ai vu, c'est Jul Julius Grieg, vous connaissez probablement euh, un avocat canadien qui euh, souvent euh, défend des causes qui sont, euh, euh, ben, je ne pas indéfendables, mais qui sont. Euh, euh, en tout cas, sur le bord, là, borderline, mais borderline. Euh, donc, euh, lui a dit ça. Donc, euh, c'est ça. Au niveau de, de la monnaie numérique, c'est un contrôle absolu des banques centrales et c'est aussi, bah, c'est ce qui continue de faire pareil et qui vont continuer. C'est un contrôle euh, euh, euh, que les banques centrales, aux États-Unis, c'est la même chose. Banque centrale, gouvernement américain, euh, via la, la secrétaire du Trésor, n'ont plus de comptes à rendre, donc peuvent, euh, on dit imprimer, donc peuvent écrire des, euh, comme ils veulent, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, et c'est le graphique qu'on va aller voir, c'est ce qu'ils font, ils, tout simplement, ils, ils décident que, alors ça, on va aller le voir plus gros, parce que, euh, ils décident ce qu'ils veulent euh, au niveau de l'impression monétaire et ici j'ai un petit graphique que j'ai trouvé assez intéressant, un petit commentaire En 90, ça, ça a pris 98 ans pour créer pour se rendre ici là, en 2010 pour créer 2000 milliards c'est ça, 2000 milliards 9 ans, parce qu'on repart d'ici pour créer 98 ans, ok c'est ici à peu près euh, probablement jusqu'ici. 98 ans pour créer 2000 milliards. 9 ans pour créer... Ah, jusqu'ici, je pense. 9 ans pour créer euh, 2000 milliards de plus. Donc, euh, on est rendu 98 ans pour 2000 milliards. 9 ans pour créer euh, 4000 milliards. Et 9 mois pour créer 14000 milliards. Donc, euh, c'est 10 000 milliards de plus, parce qu'on enlève les 2000, 2000 ici. <rire> et on regarde <rire> sur... Euh, le graphique qui vient de la Fed, la Fred, c'est la masse monétaire m euh, donc c'est c'est là qu'on a, puis ici j'ai lu dans, oui je pense l'article, que, que le, le premier milliardaire aux États-Unis était euh, euh, voyons, comment il s'appelle, euh, euh, dans le pétrole, j'avais son nom tout à l'heure, euh, donc euh, je me souviens pas du nom, euh, vous pouvez me le mettre en commentaire, je l'ai sur le bout de la langue, je l'ai lu, euh, Taylor, euh, en tout cas, si vous le, le trouvez, vous allez le trouver, c'est sûr, c'est moi qui le euh, Rockefeller, Rockefeller, je pense, oui, c'est ça, euh, ça c'était le premier milliardaire aux États-Unis, aujourd'hui, euh, les milliardaires, les milliardaires euh, gonflent leur fortune, surtout, oui, euh, peut-être en neuf ans, jusqu'en 2000. Euh, euh, 14, 15, beaucoup beaucoup de milliardaires. C'est dû simplement à la, la, la masse monétaire euh, injectée dans le système. C'est ça qui a créé des milliardaires et encore euh, les derniers mois, ben depuis un, même pas un an, trois, euh, je pense c'est 300 milliards de plus. Euh, aux, aux fortunes de ce monde qui ont été, euh, qui ont euh, grossi euh, leur compte en banque. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle la masse euh, M1 est tellement euh, abominable et effrayante. Donc, euh, c'était un peu la vidéo aujourd'hui. Euh, les dollars vont continuer à être injectés dans le système euh, pour conclure là C'est loin d'être sûr que euh, ces dollars-là vont suffire, cette ma masse monétaire. Je parle aux États-Unis de 1900 milliards. Euh, qui, qui, qui s'en viennent. Euh, euh, et euh, ici au Canada, c'est au printemps, Christian Freeland l'a dit, je suis loin d'être sûr que ces dollars-là vont suffire à continuer à soutenir artificiellement l'économie euh, parce que si on, on enlève cette injection monétaire euh, massive au niveau, au niveau des États-Unis, euh, c'est sûr, et au niveau du Canada, euh, tout tombe. Et au niveau du contrôle des taux d'intérêt, parce que dans le fond, on a eu euh, le rendement à 10 ans, le rendement à 30 ans qui a explosé, euh, donc ça aussi c'est un, un souci de la Fed parce que dans le fond euh, euh, ça voudrait dire que les, euh, la Fed devrait augmenter les taux d'intérêt et elle n'a pas l'intention de le faire en tout cas c'est ce que Jérôme Powell a dit avant 2023 euh, donc euh, son seul euh, sa seule manière de contrôler les taux d'intérêt, c'est encore plus acheter des obligations euh, du, euh, américaines. Là. Donc, euh, euh, le, le gouvernement va avoir, euh, le gouvernement américain va avoir encore plus d'argent dû au fait, même s'il ne le demande pas, parce que la Fed va continuer à acheter des obligations pour soutenir le prix des obligations, parce qu'en en ce moment, on est en train de, on ne dirait pas un crash obligataire, mais on est en descente, Très, très rapide euh, du prix des obligations. Donc, c'est ce qui fait en sorte que euh, les taux d'intérêt sur les obligations euh, grimpent et euh, c'est pas euh, une situation qu'on veut euh, qui se poursuive parce que de cette manière-là, euh, si la Fed serait contraire à monter les taux d'intérêt, tout s'écroule. Donc, euh, on va voir que la Fed va encore plus injecter de l'argent dans le système. Mais c'est un cercle vicieux qu'ils ont créé. Donc, euh, en ayant plus d'argent dans le système, les produit à cause du fait que, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, que la, les chaînes d'approvisionnement ont été brisées dues à, à la crise du Covid, mais plus que ça, euh, l'inflation euh, crée l'inflation. Donc, euh, si euh, par exemple vous avez un restaurant où je donnais l'exemple de toiles de piscine, la raison pour laquelle euh, les, les toiles de piscine ont augmenté, c'est pas parce que euh, ça coûte plus cher nécessairement, euh, peut-être le pétrole a augmenté, mais non, j'ai regardé là, il y a à peu près un an, un an et demi, euh, c'était toujours le même prix. Le, le, ben, ben, la toile, je prends l'exemple d'une petite euh, 12 pieds comme j'ai, c'était à peu près 100, 130 dans ces coins-là, 120, 130 et on a doublé tout simplement. Euh, le pétrole, même euh, lorsqu'il était haut, c'était à peu près le même prix. Et là, c'est vraiment, l'inflation est vraiment due à la chaîne d'approvisionnement, parce que dans le fond, là, les toiles, les piscines, c'est fait à la base de pétrole. C'est vraiment dû aux chaînes d'approvisionnement qui sont brisées. Et plus que ça, c'est dû à l'arrêt des usines. Mais à cause de ça, on se reprend en, en augmentant les prix. C'est un peu partout. Peut-être pas pour tous les items, mais en tout cas. Euh, c'est une situation qui est très, très préoccupante. Donc, euh, on va suivre ça. Euh, ce qui arrive aujourd'hui au niveau, euh, j'ai pas eu le temps de regarder ça. On va regarder ça vite. Au niveau, euh, ben j'ai regardé ça vite, j'ai t'es ça. Euh, au niveau des, euh, ben des, ça c'est sûr que les euh, les futurs, au niveau euh, du Standard Poor's, du Nasdaq, euh, du euh, Dow Jones, euh, c'est à la hausse, c'est un peu comprenable, dû au fait qu'on se trouve à avoir euh, le 1900 milliards qui s'en vient, mais au niveau de la situation long terme, regardez, on n'a pas de, il de, n'y de, de, a rien qui nous dit qu'on... On va euh, s'en aller à la hausse. Il faut euh, peut-être que le marché puisse purger euh, ses, euh, euh, ses excès, parce que dans le fond, on a beaucoup encore d'achats sur marge. On a beaucoup, beaucoup d'excès un peu dans tout. Au niveau, ça, c'était au niveau du Nasdaq, euh, au niveau euh, euh, bon, au niveau des petites capitalisations, non, au niveau du Standard Poor's. L'or aujourd'hui prend 25 mais il faut pas partir en fou. Comme je vous avais dit, j'ai tracé un canal comme ça. Peut-être que c'est le fond, mais écoutez, euh, euh, je sais pas. Je sais pas. Euh, tant qu'on n'a pas brisé, euh, peut-être qu'on peut avoir un revirement à, à court terme. Là. Oups, euh, je suis en train de. Peut-être qu'on peut avoir un revirement à court terme. Comme je vous ai dit, ça ressemble au fond, mais ça, on pourrait défoncer ça aussi. Euh, le revirement ici ne me m'épate pas beaucoup. Là. Je n'ai pas de dire que c'est tout de suite que c'est arrivé et on va revirer à la hausse. Non, on se trouve à être en le bas d'un canal et c'est normal un peu qu'on ait un rebond. Mais euh, si jamais on avait un rebond, il faudrait vraiment, vraiment. Aller briser ce canal là pour prétendre qu'on va retourner en tendance haussière et ça peut prendre euh, beaucoup de temps c'est la même chose sur l'argent on a un rebond mais c'est pas quelque chose qui, qui qui qui était patin là encore là. donc mais pour le long terme je dis l'or et l'argent c'est euh, il faut continuer à, à... À, à être dans, dans ça, parce que l'impression monétaire va se poursuivre de plus en plus. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. On se revoit cette semaine encore pour quelques vidéos, peut-être pour parler de la précarité des marchés. Merci.